Écoute-moi les orthodoniens, j'espère que vous allez bien. Oui, j'ai bien dit les Orstoniens et vous allez comprendre pourquoi dans cette vidéo on va tout simplement parler de Marvel Snap, le jeu du moment, le jeu de l'année, le CCG que vous attendiez, que vous attendiez, pardon, euh, un jeu absolument incroyable. Alors cette vidéo n'est pas un placement de produit, c'est juste que euh, le jeu, voilà, j'ai eu un énorme coup de cœur, je sais que c'est réciproque évidemment, tout le monde en parle en ce moment. Je me devais de vous faire finalement une vidéo travaillée pour vous euh, parler du jeu, pour vous présenter le jeu de fond en comble, vous donner un maximum Maximum d'astuces, c'est tout simplement la vidéo euh, pour bien démarrer sur le jeu. Alors si, euh, si vous connaissez déjà le jeu, vraiment je vous invite quand même à la regarder dans son entièreté parce qu'il y a plein de petites astuces que je vais vous donner. J'ai vraiment essayé de chercher comme ça sur les internets qui vraiment va, euh, bah, va changer peut-être votre approche du jeu. Donc euh, pour commencer, c'est un jeu de cartes tiré de euh, l'univers Marvel. C'est un euh, CCG Collecting card Game. C'est un jeu avec un format unique, avec un fond euh, finalement assez unique. Mais ce qui est très intéressant, c'est que finalement, c'est un jeu qui tire plein de... Qui, comment dire Qui récupère plein de qualités d'autres jeux. C'est un mix de plusieurs jeux, mais avec un côté unique, justement. Et c'est ça qui, qui est absolument incroyable. Vous allez euh, le découvrir. Alors, pourquoi j'ai dit les Hearthstoneiens euh, pour démarrer la vidéo Tout simplement parce qu'il a été créé par Ben Broad. Pour ceux qui ne savent pas, euh, pour les nouveaux joueurs d'Hearthstone, on va dire, ou de Battlegrounds, Ben Brod est la personne qui a créé Hearthstone. Et voilà. Il a créé Hearthstone. Hearthstone, c'est tout simplement le plus gros jeu numérique de cartes. Enfin, c'est le plus gros jeu de cartes numérique du, du monde, tout simplement. Et à un moment, c'était le chef, c'était le big boss. En tout cas, ça a toujours été le big boss d'Hearthstone. Et à un moment, il a dit « Je pars d'Hearthstone, de l'équipe d'Hearthstone, évidemment, parce que c'est une équipe, et je vais construire mon jeu de cartes. » Alors, bon, c'est un peu ballsy. Et il a créé une pépite absolument incroyable. Euh, J'ai lu pas mal de petits, euh, on va dire, articles j'ai cherché un petit peu sur les internets de petits articles de euh, Ben Broad et vraiment, il a vocation, en tout cas c'est le but de ce jeu, c'est vraiment de faire, parce que lui c'est un amoureux des jeux de cartes, c'est comme nous, on va dire, voilà, il joue aux jeux de cartes depuis qu'il est petit, il a commencé sûrement avec Magic, peut-être avec Vampire, avec des jeux comme ça, et voilà, il, il aime vraiment le jeu de cartes, il aime taper le carton comme on dit dans le milieu, et il a, il a vraiment envie que euh, les jeux de cartes ne deviennent plus un jeu de niche. Parce qu'on le sait, on est des amoureux des jeux, de, des jeux de cartes, mais ça reste un truc de niche. Euh, Hearthstone, aussi gros soit-il, c'est le plus gros jeu numérique. C'est tout petit par rapport à Counter-Strike, par rapport à euh, League of Legends, par rapport à Fortnite et autres. Et pourtant, c'est déjà un gros jeu parce que c'est Blizzard. Mais, vous voyez, même quand je parle de Marvel, ça, je parle d'Hearthstone, j'aime <rire> trop ça. Mais voilà, euh, l'idée, c'est vraiment de faire de ce jeu, tout simplement... Euh, de, de, comment dire D'amener de, des joueurs autres que des joueurs de cartes euh, Finalement au jeu de cartes Et peut-être qu'après ils vont découvrir Hearthstone Ils vont découvrir Magic Ils vont découvrir d'autres jeux finalement S'ils ont envie euh, de choses différentes Mais voilà c'est vraiment le but de ce jeu C'est un jeu qui a vocation à perdurer Je fais entièrement confiance Alors je le connais pas dans la vie Ben Brode Mais je le fais parfaitement confiance Et je pense que ce jeu va tout simplement être incroyable et c'est un jeu sur lequel il va falloir compter sur les prochaines années. Je vois bien dans 5 ans devenir un des plus gros jeux avec Hearthstone numérique. Vraiment un, un truc assez, euh, assez incroyable parce que vous allez voir c'est très très très particulier. Donc comment va se passer cette vidéo euh, Parce que l'idée c'est vraiment de vous donner un maximum d'informations mais que ce soit quand même assez sympa. Euh, donc, je vais pas. J'ai préparé évidemment plein, plein de, de choses sur mon cahier, mais je vais pas le lire euh, bêtement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dans un premier temps faire une game pour vous parler du jeu. Alors, vous allez voir le fameux Easy Tour Learner to Master. Vous allez comprendre en un claquement de doigts le jeu en 30 secondes. Mais après, forcément, c'est évidemment très technique. Mais voilà, c'est très, très facile à comprendre. Je fais une game et, en, et ensuite. Je vous parle, tout simplement, de tout ce que vous voyez à l'écran. Alors, peut-être que vous êtes déjà en train de vous dire, « Fichou, c'est bizarre, là, t'es quoi T'es sur, sur ton téléphone, sur ta tablette, sur, sur euh, ton... » Alors, moi, j'ai pas de téléphone. Enfin, j'ai un téléphone, mais je n'utilise jamais. Donc là, je suis sur Steam, tout simplement. Alors, ce jeu, il se joue sur téléphone, il se joue sur tablette ou il se joue sur Steam. Le petit, on va dire, défaut qu'il y a pour le moment, c'est que sur Steam, il est en version téléphone, vous voyez Donc, il est coupé sur les côtés. C'est pas trop, trop dérangeant. Euh... Enfin, c'est pas trop dérangeant, je trouve, mais c'est vrai que, a priori, j'ai lu euh, quelque chose qu étaient, euh, sur internet qu'ils étaient en train de travailler sur une version, on va dire, full écran, comme Hearthstone. Euh, donc voilà, ce serait évidemment le même jeu. Hein, si vous jouez sur Steam, vous allez rencontrer des adversaires qui jouent sur téléphone ou sur tablette, évidemment. Mais voilà, ça, on va dire, c'est le premier défaut qu'on peut voir du jeu c'est que c'est pas en écran euh, géant, c'est euh, au milieu. Mais vous allez voir, vraiment, ça dérange pas par rapport au euh, gameplay. C'est un free-to-play évidemment, un, un parfait free-to-play, ça c'est important, je sais, c'est important pour, pour tout le monde. Donc je fais une game pour vous, euh, alors j'ai préparé un petit deck assez facile à comprendre, alors là je suis quand même pas mal à haut niveau, enfin à haut niveau, euh, oui et non, mais en tout cas, je suis à un certain niveau, donc je risque de me faire saucer avec mon petit deck rigolo. Mais voilà, j'ai essayé de mettre des cartes assez simples pour que vous puissiez comprendre comment fonctionne le jeu. Alors, c'est un jeu qui se joue en 6 tours. Comme Hearthstone, tour 1, on a un mana. Tour 2, on a 2 mana, tour 3, 3, tour 4, 4, etc. Si on n'utilise pas notre, tout notre mana, bah, il se perd, comme Hearthstone, évidemment. Donc on a le fameux cristaux chaque tour. Euh, et on a des cartes avec un coup à gauche, une, euh, une puissance à droite et évidemment une capacité. Euh, donc là, je prends ma carte... Et euh, je peux la jouer soit au milieu, soit à droite. Pourquoi je ne peux pas la jouer à gauche euh, Tout simplement parce qu'il y a des lieux, en fait. Euh, et les lieux ont des capacités. Donc, le premier lieu s'active euh, tour 1. Enfin, s'active. En tout cas, se révèle tour 1. Le deuxième lieu se révèle tour 2. Le troisième lieu se révèle tour 3. Il y a 6 tours en tout. Donc, lui, il a joué le petit Watu. Euh, donc voilà, les cartes évidemment ont des capacités Donc là, moi je vais euh, jouer mon Electra Donc lui, en gros euh, En révélé, c'est un peu cri de guerre En gros, il y a deux capacités pour le moment C'est révélé et continue euh, Continue, ça marche tout le temps Et révéler, c'est quand ça arrive en jeu Si, si l'adversaire avait une carte en face, il aurait pris plus 2 de puissance Au moment où il a joué sa carte, il n'y a pas eu de, de, de carte en face euh, Je vais jouer Okaï et Electra Alors Electra, elle arrive en jeu, elle détruit une créature Il coûte 1, donc lui il coûte 1 euh, sachant que les cartes sont révélées en même temps C'est-à-dire que moi je pose ma carte Lui il pose sa carte Et ensuite Donc dès qu'on clique euh, tous les deux en fin de tour Enfin dès que c'est la, la fin de tour on va dire On révèle nos cartes Donc je ne sais pas où lui sera placé évidemment Après le troisième tour on Mélange votre main à votre deck Qui permet de piocher trois cartes Je parlerai des lieux évidemment après euh, Donc ce qu'on va faire C'est après le troisième tour On va mélanger notre main Donc je vais essayer de jouer ah, quoique continue. Enfin, les, les effets euh, continus sont doublés ici. Bon, il y a quelques petits errata, on va dire, de, de traduction euh, euh, anglaise-française. Là, c'est les effets continus sont doublés deux fois, mais on, on, évidemment, on, on comprend. Donc ça, c'est un effet continu qui donne plus de puissance aux adjacents. Donc pour trois mana, vous voyez, j'ai T 3 Est-ce que vous, et ce qui est assez incroyable, alors l'okay, le, le, il a une capacité, c'est que si au tour suivant, je joue une carte sur la même ligne. Je, euh, il prend plus de puissance. Bon, là, ça n'a pas été le cas, parce que je veux vraiment profiter du Mister Fantastique. J'ai pas dit comment en gagner. C'est tout simple. Il faut gagner 2 lieux sur 3. Donc là, on est au tour 4. Pour le moment, je mène sur 2 lieux. J'ai 4 de puissance ici, 4 de puissance ici. Et, et lui, et même celui-là d'ailleurs, parce que j'ai 6 de puissance, il en a 5. Euh, donc là, Khazar, c'est quoi C'est euh, en continu, puissance plus vos cartes de coup 1. Donc je rentre pas vraiment dans les détails sur le deck, hein. l'idée c'est vraiment que vous compreniez le jeu, mais en gros mon deck là ici c'est un deck avec plein de petits T1 et des cartes évidemment pour les booster. Pareil j'ai ça qui donne plus 1 à vos cartes, donc à vos autres cartes, donc vraiment, vraiment l'idée c'est de jouer un maximum de petites créatures. Euh... Donc je vais y... je vais, euh, pardon, là vous faites hop annuler, vous pouvez même reprendre dans la main comme ça, hop là. Euh, donc je vais jouer ici parce que les effets continus sont doublés, donc ça ferait plus de plus 2 à mes cartes de coup 1. Hein. Il y a quelque chose que vous pouvez faire. Je pense que j'ai plutôt une bonne sortie. Vous voyez, je suis en train de mener 3 lieux sur 3. Je vais snap. En gros, snap, ça veut dire que je double la mise. En fait, si on gagne, en finale, on gagne 2 orbes. Si on perd, on en perd une. Euh, non, si on gagne, on en gagne 2. Si on, on perd, on en perd 2. Intéressant. Euh... <rire> Donc là, j'ai un peu mon big boss qui est le Unslock qui dit « euh, doubler vos effets continu à cet emplacement ». Donc en fait, si je le mets ici, ça va doubler et redoubler. Donc lui, il va être redoublé. Donc si je ne dis pas de bêtises, ça va être x4, 2 x 2, 4. Donc je pourrais le mettre ici, mais vous voyez, j'ai pas la possibilité en termes de place. Parce que si là, je suis tour 5, donc je vais jouer un T5, je vais jouer Blue Marvel. Si je joue Blue Marvel au milieu, je ne pourrai pas unslot au milieu. Donc l'idée, c'est de jouer le petit Blue Marvel à gauche. Et ensuite, au milieu, je jouerai ça, qui va doubler mes effets. Donc, en fait, lui, ça donnera en tout plus 4, donc 2 fois 2. Bon, C'est un peu tricky, là, parce que je suis tombé sur vraiment une, un lieu qui me va très bien. Des lieux, je le dis maintenant, il y en a plus il y en a plus de 4, Je crois qu'il y en a 95, ou en tout cas, il y a, on n'est pas loin d'une centaine de lieux. Sacha, chaque fois, sachant pardon, que chaque game, les lieux sont différents. Donc, vraiment, ça fait bah, ça fait infini, tout simplement. Enfin, En tout cas, on n'est pas loin de l'infini en termes de combinaison de cartes, en termes de combinaison de lieux. Sachant qu'encore une fois, je le répète, tour 1, lui, il s'active, tour 2, lui, il se révèle, enfin, il se révèle plutôt, tour 3, lui, il se révèle. Sachant qu'il y a des lieux qui vont augmenter le mana, il y a des lieux qui vont interdire des capacités, il y a des lieux qui vont échanger les cartes, voilà. Bon, vraiment, les lieux, c'est assez dingue. Euh... Donc là, il a snappé également. C'est-à-dire qu'en finale, si celui qui gagne récupéra 8, Vous voyez, celui qui gagne va récupérer 8, euh... 8 orbes, on va dire. Et celui qui perd, on perdra 8. Donc en fait, c'est comme si on perdait, sachant qu'en quand on gagne, on en gagne 2. Quand on perd, on en perd 2. Bah, c'est comme si là, on joue 4 matchs d'affilée. Vous voyez, en termes de récompense, on est sur 4 matchs euh, d'affilée. Donc vraiment, ça permet... Et alors, vous allez me dire, ouais, mais alors si le gars, il snap en face vous... et que toi, tu snaps aussi, c'est hyper risqué. À la fin, si tu sais que t'as perdu, bah, tu as quand même perdu. Enfin, comment dire Si tu sais que t'as perdu... Euh, bah C'est horrible parce que tu perds 4 matchs d'affilée Non parce qu'il y a justement le bouton retraite Là, Il fait de la belle magie Est-ce que ça va suffire Bon, Lui il joue un deck un peu tricky hein. Et vous voyez j'ai gagné Ce lieu, ce lieu Donc j'ai gagné 2 lieux sur euh, Sur 3 bon, C'est cool on va rester là comme ça on, on peut comprendre 27 à 18 26 à 8 euh, Ici il y a égalité Donc quand il y a égalité Par exemple imaginez ici il avait gagné euh, donc, j'en gagne un, il en gagne un et il y a égalité. Bah Là, c'est l'écart de points qui va compter. Donc, celui qui a le plus d'écart qui, qui, qui va gagner. Donc, je reprends, je reprends un petit peu sur cette histoire d'orbe parce que c'est un peu tricky et il y a un côté un peu poker euh, pour le coup. Donc, en vrai, si personne ne clique sur le snap, celui qui va gagner va gagner deux orbes, celui qui va perdre va perdre deux orbes. S'il y en a un qui clique sur snap, ça fait quatre orbes pour la victoire 4 or pour la défaite si les deux cliquent ça fait 8 c'est doublé euh, sachant que il y a la possibilité de retraite si on clique sur retraite on divise par deux nos pertes donc en fait c'est un petit peu comme sur une game allez on va dire de battlegrounds où vous faites top 8 euh, et que vous perdez on va dire 100 points bah s'il y avait en fait c'est la possibilité de se dire là je suis en train de partir pour un top 8 j'abandonne cette game et au lieu de perdre moins 100, parce que je pense que je vais perdre moins 100, je perds 50. Vous voyez Bon, sur Battleground, il y a des comebacks, donc je ne sais pas si c'est le bon exemple. Mais par exemple, sur Hearthstone, on est en train de perdre une game. On dit, OK, j'abandonne. Et en fait, c'est comme si l'abandon diminuait, divisé par 2, on va dire, notre perte de points. Genre une demi-étoile, par exemple, sur Hearthstone. Donc, c'est assez intéressant, c'est assez, euh, assez technique. Vraiment, c'est quelque chose qu'il faut bien, bien utiliser. Alors, moi, j'aime une tactique un petit peu bourrine c'est que je snap toi. 1. Ça met la pression à l'adversaire, mais c'est débile. <rire> Bref, faites pas ça. Euh... Donc voilà, ça c'est vraiment très très intéressant. Le côté abandon, sachant que pour la finale, c'est doublé. Donc en fait, vous voyez là, en fait, c'est quand je vous ai dit c'est 8 à la fin, c'est 8 pour le dernier tour. Et à la... si vous abandonnez à l'avant-dernier tour, c'est 4 que vous perdez. Si les deux snap vous voyez Je ne sais pas si c'est clair cette histoire de snap. Mais en gros, voilà, c'est.. Euh... C'est tout le temps, bah, pareil. Si les deux ne snap pas, comme ça, c'est en fait vous vous doublez à chaque fois quand vous snappez, quand un des joueurs snap. Mais en fait, si personne ne snap, vous allez perdre 1 et en finale, ce sera doublé à deux. Voilà. Donc plus vous abandonnez tôt, en tout cas si vous abandonnez avant la finale, vous divisez par deux plus vous redivisez par deux en soi. Je sais pas si c'est clair. Euh, voilà, on peut en discuter dans les commentaires parce que ça, c'est vrai que c'est un truc que j'explique peut-être très mal. Mais en tout cas, voilà, il y a un système de doubler la mise, on va dire, en termes de récompense. Et vous voyez, là, j'ai gagné 8. Donc, en fait, c'est ça qui me fait monter de niveau. Vous voyez, tous les 10 points, on monte d'un niveau. Donc là, je suis euh, diamant 58, euh, niveau 58 de diamant, en gros. Euh, tous les 10, euh, en gros, du 50 à 60, c'est diamant. De 60 à 70, ça doit être euh, euh, épique ou un truc comme ça. Enfin, Vous voyez, ça augmente. Et euh, donc voilà en fait c'est vraiment ce système Par contre parfois on peut perdre très très vite Si vous faites comme moi et que vous snappez Et que vous perdez 4 ou 5 matchs d'affilée Vous allez faire moins 8, moins 8, moins 8, moins 8 Vous voyez si vous abandonnez jamais Et que, vous, et que les deux joueurs snap, En fait ça peut... En les, en, je sais pas, en 30 minutes vous pouvez perdre 5-6 rangs quoi. Donc il faut vraiment faire attention à ça Sachant que les games durent 3 minutes Vous avez vu hein, c'est très très très très très rapide C'est vraiment des games de 3 minutes C'est facile, c'est efficace Et il y, y a très très peu de RNG alors il a Enfin il y a très peu de RNG Il y a de l'RNG comme dans tout jeu de cartes Mais il y a vraiment ce côté euh, technique Alors là peut-être que j'ai joué un jeu un peu simple Ou peut-être que vous ne l'avez pas vu Mais vraiment je vous invite à essayer le jeu Et vous allez voir que vraiment c'est très technique en termes de positionnement parfois, alors on pourrait penser et c'est, et ensuite je, je vous parle de tout ce que vous voyez à l'écran, ne vous inquiétez pas, mais je finis là-dessus parce que c'est une idée intéressante, peut-être que certains d'entre vous sont en train de se dire, ouais mais est-ce que c'est pas un jeu de curve, parce qu'un jeu de cartes avec un cristaux chaque tour donc comme sur Hearthstone, qui se joue euh, sur 6 tours, bah c'est celui qui va curver le plus. T1, T2, T3, T4, T5. Et eh ben non, pas du tout. Mais alors vraiment, vraiment, vraiment, vraiment pas du tout. Il faut s'enlever cette idée de la tête. Parfois il y a des tours où on va rien faire T2, rien faire T4 et on va quand même gagner. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de jouer tous les tours quelque chose. Parfois on a 4 mana et on va jouer que un T2 ou que un T3. Mais dans le bon, dans le bon lieu. À, en combinaison avec la bonne carte. Et ce sera suffisamment fort pour gagner. Donc voilà. Maintenant, rentrons un petit peu dans les détails du jeu. Donc, on va commencer par la collection. Donc, la collection, c'est pour évidemment créer votre deck. En termes de cartes, euh, nous, sommes dans un, euh, nous sommes pour le moment à 230 cartes. Donc, il y a 230 cartes sur le jeu. Euh, sachant qu'ils ont euh, l'idée, euh, je trouve ça assez intéressant, un moment de pas forcément sortir des extensions, mais de sortir une carte par semaine. Vous voyez, je crois que LOL ils font quelque chose comme ça. Ils sortent un perso tous les mois ou un truc comme ça. enfin À l'époque où j'y jouais, c'était ça. Euh, donc là, vraiment, ce sera une carte par semaine qui va se rajouter au jeu. Donc ce sera plutôt cool. Hein. Comme ça, il y a toujours une hype et on va toujours créer, essayer de créer un deck autour de cette carte. Donc c'est plutôt sympa. 230 cartes. Euh, les decks sont des decks de 12 cartes. Donc, en gros, si vous piochez une carte par tour et que vous n'avez pas de carte de pioche, bah vous allez tout simplement, euh, à la fin dans votre deck, il restera deux cartes. Parce qu'en fait, vous commencez à trois cartes en main, euh, vous en piochez une par tour. Donc, ça fait qu'à la fin, il vous en reste. Enfin, euh, vous en avez trois en main plus l'adro du tour 1. Et en gros, bref, à la fin, il vous reste deux cartes dans le deck, si je ne dis pas de bêtises, hein, deux ou trois. Enfin, bref, je crois que c'est deux. Euh, donc, en gros, vous piochez plus ou moins tout votre deck. Donc, ça, c'est assez intéressant. Évidemment, il y a des cartes qui arrive dans la main de départ dès le début. Encore une fois, je ne rentre pas trop dans le détail des cartes. Ça, vous verrez euh, vous-même. Hein, ce n'est pas une vidéo pour, euh, pour joueurs euh, qui jouent depuis longtemps. Mais, enfin, qui, voilà, qui connaissent très bien le jeu. Mais voilà, L'idée, c'est... Par exemple, il y a ce genre de truc. Commence dans votre main de départ. Donc, si vraiment vous avez envie de faire un deck de curve, bah vous avez forcément lui en main de départ. Il y a pareil, en T2, il y a une carte qui s'appelle Domino. Je ne sais pas si je vais la trouver. Euh... En fait, je ne sais pas si je l'ai, tout simplement. Ah si, elle est là. Domino. Cette carte est toujours piochée autour d'eux et non avant. Donc voilà, vous avez vraiment la possibilité, on va dire, de. il n'y a pas de mulligan dans ce jeu, mais de quand même arriver à une curve intéressante. Mais finalement, et ça, ça a été dit dans un article de Ben Brode, c'est qu'au début, il a proposé le jeu, donc les gens ont testé le jeu. Et en fait, ils se sont dit, mais c'est trop bizarre, il n'y a pas de mulligan, mais c'est compliqué, je rate ma curve, si j'ai pas de terrain en main, je suis frustré. Et en fait, il a dit, bah, je vais créer des Quicksilvers, je vais créer des cartes comme ça qui arrivent T1 en main, T2 en main. Et en fait, les joueurs ont commencé à jouer avec et finalement, ils ont enlevé pour d'autres cartes. Donc, vous voyez, finalement, on n'a pas tant envie que ça, en tout cas, les joueurs qui ont testé le jeu, de jouer spécialement curvé. Voilà, donc ça revient sur le point précédent. Donc, comment on récupère ces cartes-là Donc ça, c'est hyper, hyper intéressant. En fait, et c'est vraiment le, le la... ce qui caractérise, je trouve, ce jeu, c'est les, les skins des cartes qui vont vous permettre d'améliorer votre collection en gros ici vous êtes sur votre niveau de collection Donc, Vous voyez, là je suis niveau 285 en tout des niveaux je regarde sur ma feuille il y en a 410, euh, euh, non il y en a plus de 418 je ne sais pas si je peux monter là-haut bah, je vais essayer de monter mais peut-être c'est infini en vrai bon c'est pas infini mais c'est haut on est déjà à 1200 en tout cas voilà on peut aller euh, dans les hauteurs tout simplement, on démarre évidemment à zéro. Vraiment, enfin, on fait le con à monter comme ça. <rire> Attendez, si je clique et je reviens. Ouais. Donc en gros, euh, on démarre et petit à petit, on va récupérer des choses. Vous voyez, bon, je, je vais revenir où moi je suis. Je suis au niveau euh, 282. Donc là, j'ai récupéré des crédits. Ces crédits vont vous permettre justement de dé débloquer votre collection petit à petit. Et, euh, et ensuite, donc là je suis à 282 de points. Non, je suis à 285 de points. Et au niveau 286, je récupérais une carte mystère. Voilà. Donc c'est ça qui va me permettre d'améliorer ma collection, c'est les cartes. Les boosters, c'est quoi Les boosters, en fait, c'est un peu comme mercenaires. C'est des boosters qui sont liés aux personnages. Pour améliorer les skins des personnages, améliorer les images l'image du personnage, on a besoin à la fois de briques, de petites briques, c'est-à-dire c'est l'argent du jeu tout simplement, c'est l'argent pour améliorer les personnages. Et on a besoin également de boosters liés aux personnages. En gros, c'est comme si, euh, pas faire de comparaison, mais euh, voilà, c'est des, des points personnages tout simplement. Là, je récupère des points sur un personnage, 10 points sur un personnage. Et en gros, je reviens sur mon, mon truc de sur mes cartes. Par exemple, est-ce que j'ai assez de points pour améliorer quelque chose Pour vous montrer. Par exemple, je vais améliorer America Chavez. Donc, je peux l'améliorer avec 100 petites briquettes. Donc là, j'en ai 200 et avec 10 boosters. Donc là, j'ai 34 boosters America Chavez. Donc parfois, vous avez beaucoup de boosters, de, enfin de points America Chavez, mais vous n'avez pas beaucoup de briques. Souvent, d'ailleurs, ce qui va manquer, le nerf de la guerre, c'est vraiment les briques et je vous, je vous expliquerai comment les récupérer. Donc, je clique sur améliorer. Sachant qu'il y a plus, plusieurs niveaux de rareté sur les cartes. Encore une fois, la rareté c'est pas la rareté, c'est pas la puissance de la carte. La rareté c'est le skin de la carte. Ça c'est peut-être difficile à comprendre parce que c'est totalement différent des autres jeux de cartes. En gros, vous avez sept raretés de skins. Vous avez basique, peu commun, rare, épique, légendaire, ultra et infini. Et en gros, ça évidemment, ça va être plus ou moins cher d'augmenter. Par exemple, euh, pour passer de basique à peu commun. Non, de oui c'est ça. De basique à peu commun. Attendez, est-ce que c'est... Oui c'est 25 points. Donc c'est 25 briques et euh, genre euh, 5 ou 0 ici. Je crois que c'est 5, euh, 5 petits euh, boosters. Ensuite, pour passer de peu commun à rare, c'est 50. Ensuite, pour passer ici de rare... Améliorer.. Non, c'est ça. Pardonnez. Euh, améliorer cette carte en rare Donc là vous voyez le, le, le tour il est vert Donc c'est peu commun Donc pour améliorer peu commun en rare C'est 100 points et 10 J'espère que vous n'avez pas perdu là dessus En gros il y a plusieurs raretés de skins Donc là j'améliore le skin vous voyez Donc là maintenant il est en la carte est en rare Elle est en 3D Et donc j'ai gagné des points Vous voyez j'ai gagné plus 2 donc, ça me fait augmenter dans mon niveau de collection. Donc là, je peux cliquer, j'aurai une nouvelle carte. Donc, Jubilé, jouer une carte de votre deck à cet emplacement. 4 de puissance, 1. Enfin, 4 de mana, pardon, 1 de puissance. Euh... Donc voilà, ça c'est hyper intéressant. Et en fait, c'est vraiment ça qui va vous permettre d'améliorer votre niveau de collection. Petit tips. Pour passer. Attendez, est-ce que j'ai des cartes vraiment, de... des nouvelles cartes justement Lequel okay. Euh, Peut-être lui. Ouais, voilà. Cette carte-là, elle est peu commune. Euh... Donc, pour améliorer cette carte... Non, elle est, euh, elle est basique, vous voyez Donc, basique et peu commune, c'est un peu la même chose, je crois, en termes d'avancée de, de, de points. Pas de bêtises. Donc, pareil, hein, si je dis des conneries, dites-le moi dans les commentaires, mais je crois que basique et peu commun, c'est vraiment le, le truc de base, et ensuite, c'est rare. Euh, je reprends rare, épique, légendaire, ultra, infini. Donc, pour améli améliorer cette carte... En peu commune, c'est-à-dire que c'est le niveau d'avant, elle est en basique. Il faut 25, donc ici, mais 5 de booster. Vous voyez, c'est 5 de booster. Donc, j'ai pas de booster sur The Infinite. The Infinite, là, je sais pas comment il s'appelle, Jean-Michel Bizarre. Et en fait, en l'améliorant, je gagne le niveau de collection 1. Donc, vous voyez, je gagne 1 point, en fait, dans mon niveau de collection, qu'on a vu comme ça, le truc vert. Évidemment, quand vous améliorez une rare vous allez gagner 2 points de collection. Quand vous améliorez en épique, vous gagnez 4 points de collection. Vous voyez, donc c'est à chaque fois, il y a... évidemment, ça coûte plus cher, mais ça vous permet de gagner plus de points. Le conseil que je peux vous donner déjà par rapport à ça, c'est d'améliorer dans un premier temps toutes vos cartes en peu communes, c'est-à-dire les premiers paliers. Parce qu'en fait, les premiers paliers, pour 25 de briques, vous allez gagner un niveau de collection. Alors que vous avez vu, pour passer en rare, c'est 100 briques pour 2 points de collection. Vous voyez donc, le ratio n'est pas bon. Donc, en fait, vraiment, dans un premier temps, améliorer tout en peu commune et ça vous fait plus de points dans votre niveau de collection. Et ensuite, évidemment, vous devez passer en rare. Vous voyez Donc, ensuite, c'est euh, parfaitement mathématique. Mais, en tout cas, dans un premier temps, le fait de passer de basique en peu commune va, va être le plus intéressant, on va dire, en termes de euh, ressources. Euh, donc là, j'ai parlé des cartes. Donc, les cartes, euh, Donc là, c'est euh, vos decks choisir évidemment votre deck, contrôle, hop, jouer. Ça, c'est tout simplement les euh, les euh, les rangs. Voilà. Donc, il euh, y a platine. Moi, je dois être euh... non, je suis platine, pas diamant. Ensuite, il y a diamant, vibranium, oméga, galactique, infini, infini Ça doit être légendaire, j'imagine, comme sur Hearthstone. Et évidemment, en fonction de votre rang, vous voyez, vous avez des, des crédits, vous récupérez des récompenses. Donc, euh, les crédits, vraiment, encore une fois, hein, je dis les briques, c'est des crédits. C'est vraiment le nerf de la guerre. C'est ça qui va vous permettre d'améliorer votre collection. Et améliorer votre collection va vous permettre, tout simplement, enfin, euh, vous permettre d'améliorer votre skin. Et améliorer votre skin va vous permettre d'améliorer votre collection, tout simplement. Euh, on va cliquer sur les missions. Euh, ouais, je, je parlerai de ça à la fin. Vous allez voir, j'ai d'autres choses, de petites choses à vous dire par rapport à ce, à ce niveau de collection. Les missions. Alors, les missions, c'est un peu les quêtes, tout simplement. C'est des choses qui vont vous permettre, vous voyez, de récupérer euh, des briques et, accessoirement, de récupérer des points euh, Season Pass. Voilà, des, euh, des, de l'expérience sur le Season Pass. Des points, voyez, parce que niveau de collection et Season Pass, c'est quelque chose de différent. Donc, voilà, vous avez des missions. Vous avez six missions. En gros, chaque jour, vous avez six missions. Et vous pouvez les recharger avec de l'or. En gros, vous rechargez deux missions. On ne peut pas le faire plus de trois fois. On, voilà, On ne peut pas recharger les missions plus de trois fois. Et c'est d'ailleurs le conseil que je vous donnerai, c'est vraiment d'utiliser votre or. pour. Alors, Parce qu'avec l'or, vous allez voir dans la boutique, mais en gros avec l'or, on peut acheter des crédits. Moi, je vous conseille avec l'or de recharger les missions. Parce qu'en fait, c'est le plus intéressant, le plus worse, tout simplement. C'est que pour 120 d'or, vous allez souvent récupérer 200, 250 ou 150 euh, crédits. Et le ratio dans le magasin, il n'est pas aussi intéressant. Donc vraiment, avec euh, l'or, voilà. je le répète, rechargez les missions, encore une fois, pas plus de trois fois. Vous ne pouvez pas le faire plus de trois fois par jour. Ensuite, vous avez, on va dire, c'est euh, ça, c'est des missions hebdomadaires. Euh, voilà, c'est des missions hebdomadaires qui vont vous permettre d'améliorer euh, euh, vos points dans le Season Pass. Donc là, vous voyez, en gros, il y a deux styles de trucs. Il y a des quêtes journalières et des quêtes hebdomadaires. Euh, les quêtes... Euh, même les quêtes, on va dire, euh, journalières, elles, elles améliorent également un peu le Season Pass. Et le Season Pass, c'est ça. C'est tout simplement, bah ça, c'est un peu comme le, le parcours de récompense. je pense. Parce que le niveau de collection, c'est différent. Au niveau de collection, vous voyez, on récupère des, des cartes. Donc On ne peut pas dire que c'est comme le parcours de récompense... Sur, sur Hearthstone, par exemple, là, c'est vraiment comme parcours de récompense, on va récupérer euh, des crédits, de l'or, des boosters, donc des points sur certaines cartes pour les améliorer, des skins, et puis, euh, voilà, des variantes, donc c'est vraiment, enfin, des skins. Hein. Les, les variantes, c'est des... des skins alternatifs, on va dire. Donc voilà, ça, vous allez le récupérer, sachant que le Season Pass, il est... Euh, il y a une partie payante. En gros, jusqu'au level 20, c'est gratuit. Et ensuite... Je crois que c'est à 10 euros ou 11 euros. Il y a des choses qui sont gratuites, des choses qui sont payantes. Par exemple, moi j'ai payé, j'ai mis 11 euros. Je trouve que c'est vraiment intéressant pour bien démarrer. Euh, vraiment. Donc par exemple, là je suis au niveau 37. Donc je n'ai pas encore les 100 or. En gros, ce, que, ce qui va être gratuit, c'est ce qui est marqué « gratuit ». Donc par exemple, les 15 boosters sera gratuit au niveau 39. Ensuite, les 200 crédits au niveau 41. Ensuite, les 200 crédits au niveau 43. Ensuite, les 500 crédits au niveau 45. Pas niveau 45 de votre rang, niveau 45 de votre Season Pass. Vous voyez, vous allez monter comme ça petit à petit votre Season Pass avec les missions euh, et avec les quêtes. Avec les quêtes de manière générale. Tout ce qui vous permet de récupérer des crédits va également vous permettre de récupérer ça. Euh, donc voilà, donc vous voyez, il y a pas mal de choses quand même gratuites. Et en tout cas, les choses, on va dire, les plus intéressantes, c'est-à-dire les crédits, c'est gratuit. Mais il y a aussi des choses qui sont intéressantes en, en, pour payer, enfin qui sont intéressantes... Euh, et qui ne sont pas gratuites. Genre l'or par exemple. Ou même les boosters. Parfois il peut vous en manquer. Donc euh, voilà. Après vous achetez. Vous achetez pas. Moi je trouve que c'est. Un achat vraiment intéressant. Si vous voulez bien démarrer dans le jeu. Mais bon c'est quand même 11 euros. C'est une, une certaine somme. Donc voilà. En gros vraiment. Il faut faire la distinction. Entre le season pass. Qui vous permet de récupérer des crédits. Et de l'or. Ce crédit. Et cet or. Enfin. Oui, cet or va permettre de recharger les missions, ces crédits vont permettre d'améliorer les skins de vos persos, les boosters également vont vous permettre d'améliorer les skins de votre perso, et avec les skins de votre perso, vous allez gagner des points de niveau de collection qui vont vous permettre de monter comme ça et récupérer un maximum de cartes. Quelque chose à dire par rapport à ça En fait, alors ça c'est un peu tricky, mais c'est vraiment très important de le comprendre, c'est les poules. En gros, il y a trois poules. Il y a trois poules de collection, du niveau 18 à 214. Du niveau, donc quand je parle de niveau, c'est ça. Hein. Du niveau 222 à 418, c'est le pool 2. Donc 18, 214, pool 1. 222, 418, pool 2. 418 et plus, c'est le pool 3. Petit conseil. Pool 1, ah, je continue mon explication plutôt. Pool 1, il y a 46 cartes. En gros, dans le pool 1, vous voyez, parce que vous débloquez des cartes, Donc, c'est peut-être une des, des questions que vous avez, c'est est-ce que les cartes que l'on débloque sont toutes les mêmes pour tous Oui, mais pas dans le même ordre. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, pool 1, c'est-à-dire jusqu'au niveau euh, 214, en gros. Donc, jusqu'au niveau 214, 214 compris. Donc là, c'est morph. Mais moi, c'est Morphe, mais vous, ça va peut-être être, être Jean-Michel euh, Jean-Claude Duss, par exemple. Du niveau 18-250, vous allez récupérer 46 cartes. Du niveau 222 à 418, vous allez récupérer 25 cartes. Et du niveau 418 et plus, vous allez récupérer 73 cartes. Encore une fois, en tout, il y a 230 cartes. Euh, donc voilà, après, il y a d'autres façons de... Enfin, en fait, c'est là où moi, je ne sais pas. C'est que vu que j'ai vu que sur Internet il y avait 230 cartes, euh, mais que... Du niveau 418 et plus, on récupère 73 cartes. Donc, j'imagine qu'il y a peut-être encore un palier où on va récupérer encore plus de cartes. Mais en tout cas, voilà. C'est un peu le, le, le concept de, de, des poules. Et alors, quoi ça sert Vous allez me dire, parce que oui, c'est très beau, fichou. Ok, on peut récupérer. Donc, on va à tous... Par exemple, si je suis 214 et que mon pote, il est 214 également, on est tous les deux de 214. En gros, on a une collection de 46 cartes et on a les mêmes 46 cartes, sauf qu'on les a récupérées de manière euh, dans un ordre différent. Le problème, c'est que si vous passez ce cap, si vous passez de 214 à 222 par exemple. Donc vous allez dans la poule 2. Donc là, vous allez jouer comme des joueurs de poule 2, vous voyez Quel que soit le rang, vous pouvez être légende, donc le vibranium, non Ou c'est un infini, c'est le rang le plus haut. Vous pouvez être infini et être niveau 202. C'est-à-dire vous pouvez être en infini, en légende, et être à 214 et moins en termes de niveau de collection. Et donc, vous allez jouer contre des joueurs qui ont le même niveau de collection. Moi, la connerie que j'ai fait, je ne savais pas ça. Donc, j'ai suis un grider. J'ai voulu rusher, rusher, rusher le niveau de collection. C'est pour ça que j'ai pris le Season Pass. Donc, vous voyez, je suis niveau. Bon, après, j'ai pas mal monté quand même. Je suis niveau 290. Mais en gros, quand j'étais niveau 200, euh, on va dire 230-226, je faisais que de me faire éclater. Je comprenais pas pourquoi. Parce qu'en fait, je jouais contre des joueurs qui avait accès à toutes les cartes du pool 2. Et moi, en fait, je sortais à peine du pool 1, donc j'avais mes cartes du pool 1 et je jouais. Alors, c'est pas une histoire de puissance. Les cartes du pool 1 sont pas moins fortes que les cartes de pool 2. C'est juste qu'elles sont différentes. Il y, a plus de, il y a plus de cartes, donc il y a plus de combinaisons. Il y a, il y a des cartes tricky en pool 1 euh, qui vont fonctionner avec le pool 2. Donc, si tu es en pool 1 et tu n'as pas encore le pool 2, vous voyez Donc, ça, c'est hyper intéressant. Après, il y a deux strates. Hein. Vous pouvez faire comme moi, avoir récupéré plein de nouvelles cartes et vous dire, bah, de toute façon, je suis un bon joueur de cartes. Même avec des cartes, avec moins de cartes que l'adversaire, je vais quand même arriver à créer des bons decks. Ce qui est mon cas. Hein. J'ai vraiment un deck très très fort. Enfin, je trouve en tout cas. J'ai un bon win rate avec. Et euh, sans forcément vous voyez, être encore 418. Parce qu'il y en a, ils ont évidemment récupéré beaucoup plus de cartes parce que moi, je suis dans le pool 2. Donc voilà, petit tips. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut évidemment garder vos briques et garder vos gold. sachant que c'est capé à 5000 mais bon 5000 ça va mais voilà si vous améliorez votre collection dès que vous avez des briques comme je fais moi parce que je suis un enfant curieux dès que j'ai des briques j'améliore mes cartes et donc j'augmente mon niveau de collection Bah à un moment vous arrivez dans le pool 2 et là voilà donc vous pouvez par exemple si vous privilégiez le gameplay on va dire à la collection ou au deck building vraiment juste le fait de gagner bah, vous pouvez vous arrêter 214, vous arrêtez d'améliorer les, les skins de vos cartes. Donc, comme ça, vous êtes capé 214, vous jouez un peu en ladder. Et à un moment, dès qu'en ladder, vous êtes haut et que le deck que vous avez vous saoule bah, vous, et que vous avez, euh, vous avez envie d'avoir accès à d'autres cartes, bah, là, bam, bam, bam, vous turbo-up parce que vous avez plein de points, plein de boosters sur vos cartes. Donc, en fait, vous prenez énormément de niveaux de collection et voilà, vous ne faites pas petit à petit. Donc, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner c'est pas de faire ça petit à petit, c'est vraiment de, de step-up d'un coup du 114 à 300 ou voilà euh, donc voilà ça c'est intéressant euh, je regarde si j'ai je regarde sur ma feuille si j'ai autre chose à dire enfin j'ai plein d'autres choses à dire mais euh, sur les lieux vous voyez vous avez eu des lieux euh, durant la game le lieu 1 le lieu 2 le lieu 3 et l'idée c'est de contrôler, contrôler deux lieux sur trois en termes de puissance euh, chaque semaine le mercredi il y a un lieu qui va être mis en avant pendant 48 heures ce lieu-là, parce qu'en gros il y a à peu près 4, 95 lieux différents et des combinaisons à chaque fois de 3. Donc ça fait des combinaisons infinies, je l'ai dit. Euh, vous, avez, vous allez avoir mercredi pendant 48 heures 40% de chance d'avoir un lieu mis en avant. Donc, par exemple, le jeu va vous dire ce lieu-là pendant 48 heures il sera mis en avant et donc vous pouvez en fonction créer vos decks. Par exemple, là dimanche, euh, donc là je parle de mercredi et pareil le dimanche toute la journée, dimanche, il y a un lieu qui est mis en avant 60, euh, 65% du temps, vous voyez. Donc plus d'une game sur deux, il va y avoir un lieu. Ce dimanche-là, c'était un lieu qui marchait avec les cartes révélées, donc les cris de guerre. Euh, donc dès qu'une carte euh, révélée euh, bah, se révélait, donc, en même temps chez l'adversaire et chez nous, sur ce lieu, ça, la, ça doublait son effet. Donc en fait, il y avait beaucoup de decks révélés et d'un autre côté, il y avait des decks qui essayaient de contrer les révélés. Donc, il y a des cartes, par exemple, qui vont annuler les effets révélés en face. Donc, voilà. C'était assez tricky. Il y a des cartes qui détruisent les lieux aussi. Donc, euh, ceux qui ne voulaient pas jouer avec ça. donc Voilà. Ça, c'est pas mal. Ça permet de deck build en fonction d'un jour. Donc, le mercredi, pendant 48 h 40 un lieu va être là 40 du temps. Le dimanche, 65 toute la journée. Euh, à noter que euh, j'avais une idée en tête. ah J'aurais dû le dire tout de suite. Les lieux... Euh, bon écoutez ça, va, ça me reviendra sûrement. J'étais en train de parler des lieux. J'étais en train de... Euh... Attendez vous me laissez 10 secondes C'est un peu bizarre de faire ça dans une vidéo mais j'avais quelque chose à vous dire. J'étais en train de parler des lieux. Bref, ça me reviendra. Pas de soucis. Euh, on va parler de la collection maintenant. Donc... Euh... Non ça me revient pas. Bon ça me reviendra. Au pire je mettrai ça dans les commentaires. Euh, dans le magasin, alors, quelles sont les choses qui peuvent être intéressantes à acheter euh, Bon, le pack de bienvenue, moi, je ne l'ai pas acheté. J'ai un peu analysé le truc. Je ne trouve pas que ce soit très intéressant de l'acheter. Les offres du jour, ça, ça vous permet avec des briques d'acheter des variantes de vos persos. Donc, ça, c'est vraiment que les skins pour le coup, mais pas les skins au sens améliorer les skins. C'est juste des skins différents. Il faudra en plus améliorer, mais c'est bien d'améliorer ça parce que ça va vous permet de... De, pareil de monter dans votre niveau de collection dès que vous améliorez l'image d'une carte ça améliore son niveau de collection euh, mais voilà là ça vous achetez vraiment des, des variantes en fait de, de, de cartes c'est vraiment que de la cosmétique pour le coup ici euh, les améliorations rapides c'est pas très worse pour le coup euh, voilà avec des euh, avec des crédits vous pouvez améliorer vos cartes sans forcément les boosters en gros c'est ça l'idée c'est que vous pouvez améliorer là pour 415 un korg euh, vous voyez, donc si je clique, j'améliore en légendaire. Et donc je gagne 6 points de niveau de collection. Et en gros, euh, vous voyez, ça me coûte... Bah, pour l'améliorer, vous voyez, il me faut que 7 points. En fait, ça ronge des boosters pour gagner sur les crédits. Donc en fait, souvent, c'est un peu plus cher à crafter. Par contre, ça nécessite moins de boosters. Donc euh, bon, ça, c'est vraiment si vous êtes mort de faim et que vous voulez améliorer une carte, vous le faites. Mais l'idée, c'est plus d'attendre et d'avoir des boosters et pas de dépenser. Parce que les boosters, c'est pas trop un souci. Encore une fois, c'est les crédits qui peuvent manquer et qui peut être frustrants. De... Enfin, ça peut être frustrant de ne pas avoir de crédit pour améliorer votre niveau de collection. Donc là, vous dépensez plus de crédits pour moins de boosters. Je pense que c'est pas très intéressant. Vous pouvez acheter des crédits. A noter que chaque jour, il y a le petit crédit gratuit, ça, il faut y penser. Hop, je clique. Vous pouvez aussi les acheter. Parfois, je le fais quand j'ai trop de gold. Euh, et que De toute façon, je fais trois fois les refreshs par jour des missions. Hein. Encore une fois, vous ne pouvez pas dépasser 3. Mais voilà, ça m'est déjà arrivé de dépenser euh, 120 ou 400 pour avoir un peu de crédit. Et là, vous pouvez acheter avec de l'argent votre or. Et votre or, après, vous la transformez en crédit. Voilà, ça, c'est vraiment le côté un peu payant si vous voulez un peu rusher le jeu. Mais euh, voilà, moi, j'ai mis 11 balles plus le season pass. Donc, j'ai mis 22 euros dans le jeu. Euh... Ouais, c'est ça hein, pour 700 gold. Donc, ça m'a fait un peu de crédit. Ça m'a permis d'avancer un petit peu. Parce qu'à un moment, j'étais bloqué justement à ce fameux level 214. Moi, vu que je, justement j'avais pas la strat, bah 214, je suis arrivé, je gagnais pas assez de matchs et c'était assez frustrant pour moi. Euh, ensuite, donc le Season Pass, on l'a fait. Euh, bon, ça, c'est les petites nouvelles, boîte de réception. Euh, je vous invite à jouer également sur téléphone, vous avez des récompenses en plus. C'est comme sur Hearthstone quand vous jouez sur, sur Hearthstone et sur tablette aussi. Euh, vous avez une récompense en plus, donc vous pouvez jouer sur Steam et télécharger aussi sur votre téléphone. Oh, vous, vous liez votre compte, euh, votre compte Google, Google Mail à. Au jeu et après voilà bref vous savez faire euh... donc les gold les crédits ça les missions je regarde ma feuille s'il y a quelque chose euh... donc hors acheter les missions je l'ai dit avancer dans le season pass je l'ai dit euh... écoutez je crois que j'ai tout dit donc ça faut pas hésiter vous voyez vous pouvez recharger parce que là je suis à 1 sur 6 donc je vais le faire maintenant vous voyez ça rajoute Évidemment, vous pouvez pas dépasser les 6. Mais voilà, vous le faites, vous attendez pas de finir votre, vos missions. Mais vous voyez, c'est très intéressant. Là, j'ai cliqué et j'ai pour 120 gold, 150 crédits et euh, 75 euh, si, euh, points de Season Pass. Voilà. Ah, écoutez, la chose que je... Bon, ça devait pas être très intéressant parce que je l'ai plus en tête. Mais vraiment, le jeu est hyper, hyper intéressant. Alors, je sais pas si la game que je vous ai proposée... Euh, est euh, vraiment révélatrice du jeu mais vraiment je vous invite à essayer le jeu, ne pas avoir un avis comme ça d'essayer vous allez voir, vous allez être fou du jeu c'est rapide, c'est efficace c'est technique euh, il y aura normalement de l'esport sur le jeu ils ont annoncé qu'ils allaient vraiment faire un système de tournoi, alors peut-être un système de tournoi avec les orbes, c'est-à-dire le premier qui a 10, 10 points d'orbe gagne finalement le, le match donc ça peut être assez intéressant il euh, n'y a pas encore de euh, friend list, mais euh, voilà, c'est quelque chose sur lequel ils travaillent. Encore une fois, le jeu est très récent, il n'a que quelques jours. mais voilà, ils ont vraiment vocation à développer le jeu, à améliorer plein plein de choses sur le jeu. Donc euh, voilà, nul doute que ça va être un, voilà, un gros jeu de cartes qui, qui j'espère, va attirer d'autres joueurs que uniquement les joueurs de cartes. Et que les joueurs de cartes, normalement, la majorité d'entre nous, on va vraiment euh, kiffer le jeu. En tout cas, moi, c'est le cas. Les gens qui sont sur mon live sur Hearthstone... Et, pour Hearthstone et pour Battlegrounds, ont pratiquement, vraiment pratiquement tous, mais je dirais presque 98%, des gens ont vraiment sur-sûr, sur fait le jeu. Donc voilà, je vois pas de raison pour laquelle ça ne serait pas le cas pour vous. Euh, je vais pas mal en streamer dans les prochains jours. Donc euh, vraiment, n'hésitez pas à venir sur euh, le live si vous avez des questions. Et si vous avez, encore une fois, des, des, des choses que vous n'avez pas compris, vous les posez dans les commentaires. Soit j'y répondrai, soit quelqu'un euh, y répondra. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de faire que cette vidéo permettre de, par de parfaitement comprendre le jeu. Je vais vous laisser là maintenant. J'espère que vous avez apprécié et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao tout le monde